Bonjour, bonjour très chers téléspectateurs, très chers apprenants et je suis très heureux d'être à nouveau parmi vous, Reprenons en marche cette formation sur l'initiation de Microsoft Office Word 2016. À nouveau, nous revenons sur nos bases à poursuivre ce qu'on avait déjà commencé, donc sans plus tarder, nous allons poursuivre ce, ce qu'on avait déjà élaboré. Alors, on a parlé largement en ce qui concerne euh, les options au niveau de l'accueil. Nous n'allons pas y revenir, mais néanmoins, pour gagner du temps, nous allons poursuivre avec le regroupement de paragraphes au niveau de l'accueil. On a dit que chaque anglais regroupe ou régorge un ensemble d'informations et donc qui se trouvent sur son riband. Alors, nous étudions le riband au niveau de l'anglais accueil. Et là, nous, avons, nous revenons sur le groupement paragraphe. Alors, sur le groupement paragraphe, qu'est-ce que nous avons ici Après que nous ayons, nous avons parlé sur le presse-papier, sur police, nous sommes maintenant sur paragraphe afin de continuer à, sur un autre anglais. Alors, nous avons ici sur presse-paragraphe, nous avons les puces. C'est quoi les puces Les puces sont, sont en fait les symboles qui indique un ensemble d'éléments auxquels vous voulez mentionner. Par exemple, si vous souhaitez indiquer les jours de la semaine, il se soit présent euh, par ordre par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il vous suffit de les mettre sous les puces pour l'indiquer. Ou chaque mois, ou chaque, la liste des étudiants, la liste des produits que vous avez et vous voulez les énumérer, il suffit de les mettre après, avant les textes ou avant les noms ou encore les informations concernées. Vous pouvez mettre les puces en arrière, les symboles qui indiquent la. Euh, l'indication de ces informations. Par exemple, je dirais, euh, par exemple, lundi, lundi, entrée, mardi, entrée, euh, qu'est-ce que je fais ici, il me, me reste ça touche là. Donc, mardi, entrée, mercredi, entrée, Jeudi, entrée, vendredi, entrée, samedi, entrée et dimanche. Voilà, et je veux que ça soit sur les puces, je les sélectionne, bien sûr, après avoir euh, indiqué la taille, euh, indiqué le euh, type de police qu'il faut, j'augmente la taille, par exemple, dans ce cas. Et je veux les mettre sur les puces au lieu que ça soit comme tel. Ici, ça indique l'erreur. Vous voyez, au début, on a parlé sur la correction des erreurs. Ici, il y a des erreurs qui sont indiquées en rouge, ça veut dire l'erreur orthographique. Et en bleu, c'est juste les accords ou encore la présentation des phrases et des mots, l'orientation de l'ordre des présentations des mots. Alors, ici, je sélectionne et je viens ici sur puces. Vous voyez les symboles qui indiquent les puces ici. Je clique sur la petite flèche et ça me présente l'ensemble des puces existantes sur mon ordinateur. Vous voyez, quand je passe le curseur lui-même, il indique ce qu'il me faut et c'est à vous de choisir si ça essaie de ça, ça. Vous cliquez une bonne fois et toutes les informations vont être indiquées au niveau des puces. Alors si après un mot qui est sur le puce, le puce va continuer. Il suffit d'appuyer sur effacer venir à la ligne. À cela, nous passerons sur les numérotations. Ici, au niveau des numérotations, il s'agit particulièrement les numérotations des grandes lignes de votre document ou qui séparent les portions importantes de votre document. Il s'agit ici d'indiquer, par exemple, la première partie du document, le grand 1, le grand 2, le grand 3, un petit 1, petit 2, ainsi de suite. Mais ça, c'est lors des saisies. Nous n'avons pas de texte, nous ne pouvons pas mieux expliquer ça sans pourtant présenter des textes. Nous le ferons à la suite. Pareillement, ici, c'est aussi la présentation des numérotations des parties de texte ou de documents. Donc, nous allons laisser les deux parties. Mais ici, c'est ce qu'on appelle, et tout simplement, les diminutions, les retraits des lignes. C'est comme si vous réduisez les marges au niveau des textes. Mais ce n'est pas les marges en tant que tête de la ligne entière, mais c'est à partir d'une phrase ou d'un mot auquel vous tenez, par exemple ici au début de la phrase, je viens sur le retrait un peu vers la droite, automatiquement mon texte se déplace. Ce n'est pas toutes les phrases, j'annule, je peux revenir vers l'arrière. Et ici, c'est souvent sur le classement. Nous allons revenir, mais ici sur les marges. Les marges, c'est l'orientation de la des, des, des phrases ou des paragraphes au niveau de votre document. Par exemple, ici c'est l'alignement de gauche. Ici c'est centré. Ici c'est l'alignement de droite. Et ici c'est justifié. Alors, la plus importante ici à savoir, c'est la saisie normale, c'est l'alignement de gauche, parce que la langue française commence par l'écriture de la gauche vers la droite. Et ici... Le centre ou centré, le texte, c'est souvent les titres qui sont centrés. La ligne de droite n'est pas souvent récurrente, en bon, cas échéant, mais sinon c'est au niveau de la langue arabe et autres mais et justifié, est justifié, c'est celui qui doit être adéquat présenté au niveau de tous les textes lorsque vous saisissez votre document si niveau après avoir saisi et faire la, la mise en page normale, vous devez aligner vos textes pour que les bordures d'ici soient bien présentables ainsi que de, de gauche et de droite soient bien présentables alors je vais y revenir ici prenant un exemple je veux par exemple euh, euh, désélectionner, après avoir euh, sélectionné toutes ces bordures euh, Excusez-moi, c'est puce. Je sélectionne et je viens ici. Je fais euh, quelque part ici, aucune puce. Ici, aucune. Aucune puce. Alors, au lieu de cela, je vais mettre, par exemple, le jour 1, j'espace. Je viens rapidement. Je mets le 2 espace. Le 3, espace. Le 4, espace. Le 5, espace. Le 6, j'appuie sur la touche espace pour avoir de l'espace. Et ensuite, le 7. Alors, si je fais sélectionner, je sélectionne tout. Et je viens ici sur cette partie tri. Trier, pourquoi c'est par ordre Si je clique sur tri, il me demandera quelle type de présentation de tri que tu veux avoir. Je dis par forme, par ordre croissant. C'est ce que nous avons devant nous, par ordre croissant. Automatiquement, je valide. OK, vous allez voir que la partie, ça serait l'inverse. Les 7, 6, 5, c'est comme si les deux comptages. Alors, si je viens ici toujours dans les tri, je clique sur tri, je dis par ordre croissant. Alors, nous aurons la présentation normale de 1 jusqu'à 7. Et vous voyez Donc, ici, on a parlé sur les paragraphes, la présentation du texte. Ici, c'est les retraits, c'est-à-dire le décalage d'un texte ou d'une valeur de données sur le niveau des textes. Ici, c'est euh, euh, le tri par rapport à autre croissant ou décroissant. Et nous avons ici ce qu'on appelle les interlignes, les espaces entre les phrases et les mots. Par exemple, ici, j'ai sélectionné cette partie des phrases. Par exemple, ici, je les ai sélectionnées et je viens. Nous avons mis ici comme... Euh, euh, comme euh, comme stabilo au niveau du texte pour donner la décoration de ce texte. On peut aussi l'enlever toujours ici. On vient ici sur euh, la couleur. On peut dire aucune couleur. Et on revient sur la normale. Et ainsi de suite, on peut changer celle-ci. La couleur normale et saisie, c'est noir. On la laisse en noir. Alors, si je vais écarter ou encore avoir essai d'écart entre deux phrases, vous voyez, les interlignes me permettent d'avoir des d'écart entre les, les phrases. Alors, que ce soit entre les paragraphes, c'est au niveau des interlignes que je peux ajouter l'espace, je peux supprimer l'espace. Ainsi de suite. Et ici, euh, c'est la couleur, tout simplement, les couleurs des thèmes. Le thème, par exemple, je veux que le thème, c'est quoi Par exemple, le titre. On peut aussi mettre une couleur ici, comme couleur des thèmes, ou derrière, mais cette fois-ci, ça serait différent comme les stabilo parce qu'il prendra toute la zone d'encadrement des phrases ou des paragraphes. Et peu importe la couleur mise, lui, il prendra en compte en arrière-fond et derrière votre texte, il mettra une couleur mais différemment du stabilo là-bas. Vous voyez, ici, il prend l'encadrement au même niveau de ces deux phrases. Mais ici, le stabilo, il prendra que le niveau du texte là, où il y a le texte. Et lui, il prendra ici l'encadrement de thème. C'est comme s'il encadre un titre. Voilà l'importance de cette présentation de couleurs. Et ici, par exemple, je veux sélectionner toute cette partie-ci. Et je veux encadrer ça. Et dans l'encadrement, il me demande est-ce que vous voulez le bordure de bas, d'en haut, de gauche, de droite. Ou aucune bordure ou au niveau de toutes les bordures. Donc, ici, l'encadrement, toutes les bordures, ce sera sous forme d'un tableau. Mais ce n'est pas un tableau, c'est juste un encadrement comme tel. Et voilà, ici, nous en sommes. Et là, c'est à vous de pouvoir apporter ces modifications sur votre document comme tel. Et ensuite, ici, au niveau des styles. les style nous permet de numéroter notre texte par numéro. Par exemple, premier Premier titre, titre 1, titre 2, titre 3. Nous allons le voir quand nous ferons le sommaire automatique. Il faut que nous ayons un texte énorme et une partie qui sépare ou, ou, ou encore séparons notre notre document par portion. Comme première partie, titre 1, deuxième partie, titre 2, ainsi de suite. Donc, à cela, nous venons d'achever sur cette deuxième partie, euh, sur l'option accueil. L'onglet accueil. Alors, nous pouvons passer rapidement sur l'onglet insertion. Dans l'onglet insertion, nous aurons tout d'abord ce qu'on appelle aussi un groupement d'options. Ça paraît un peu plus nombreux qu'au niveau d'accueil. Mais au niveau de nous verrons, il y a d'abord pages. Sur page, nous trouvons comme ce qu'on appelle les pages de garde. Les pages de garde vous permettent d'avoir sur un document euh, une présentation particulière avec des couleurs de beauté ou encore des éclat que vous pouvez avoir et ici il y a ce qu'on appelle les modèles déjà prédéfinis par Microsoft Office Word et donc vous pouvez choisir peu importe ce dont vous souhaiterez avoir je vais prendre l'écran d'échéance celui-ci je clique dessus et il se positionnera automatiquement au dessus de toutes les pages que vous avez même si vous avez mis et que vous étiez au milieu page. mes pages Millième page, lui il prendra cette page et le mettra à la tête comme euh, euh, page de garde, comme on a un nom, page de garde, comme le titre de votre document ou encore la page de couverture de votre document sur lequel vous mettrez les titres, une information particulière, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, sur ce, la page de garde, on attend l'initiation automatiquement de cette page. Voilà, il a pris fin. Donc, voilà, c'est à vous de mettre deux titres. Documents, ainsi de suite, ainsi de suite, des informations. Et là, il y a la même incorporé mon adresse email, le nom de la société, la date, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de modifier selon le besoin. C'est ça l'importance de la page de garde. Et ensuite, nous aurons ici la page vierge. La page VR, c'est quoi Si je suis à ce niveau, par exemple, je suis ici et je vais avoir une nouvelle page. Je viens sur insertion et je clique sur page vierge et j'aurai une suite des pages. Et il me dit que j'ai à présent trois pages. Pourquoi Parce qu'il y a la page des gars, la page sur laquelle j'ai saisissais et la nouvelle page que je viens d'ajouter. Et j'ai en totalité 50 000. 54 mots. Alors, si je viens ici sur sous, sous des pages, c'est quoi le sous des pages? C'est l'espace qui nous permet d'avoir l'écart entre deux pages. Si vous n'en avez pas, il vous suffit d'aller sur insertion, cliquer sur le sous des pages, ça vous procurerait cette ligne entre deux pages qui pas Alors, pour aller plus rapidement, nous avons ici, euh, sans plus tarder, nous avons ici euh, notre document à la suite, nous avons euh, l'option tableau. et Si nous allons sur l'option tableau, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur l'option tableau Et sur l'option tableau, nous avons tableau ici. Alors, on va essayer de travailler sur tableau. Vous voyez, ça nous donne les options sur la création des tableaux. Comment faire Alors, je me tiens sur la page de mon document, juste ici, en bas, en retrait de tout ce qui est texte et autres. Je vais créer un tableau. Voilà la spécificité de ce tableau automatique. Alors, ici, je me mets automatiquement sur un carreau. Il m'indique la ligne. Donc, d'en haut, en bas, le nombre de lignes que je pourrais avoir sur mon tableau, c'est-à-dire des descendant vers le bas, m'indiquera le nombre de carreaux à prendre d'en haut vers le bas, m'indiquera le nombre de lignes de mon document. Si je prends 4 carreaux, 5 carreaux, 4 carreaux, ça veut dire que j'aurai 4 lignes. Si je vais de la gauche vers la droite, en indiquant les carreaux, le nombre de carreaux, c'est le nombre des colonnes que je puisse avoir de mon document ou encore sur mon tableau. Vous voyez, là j'ai pris par exemple 5 colonnes et j'ai 4 lignes. Je clique automatiquement le tableau Et Ce tableau avec davantage, je peux l'élargir ici, le rendre plus gros, le rendre court, et élargir plus long, je peux le déplacer de ceci, ici, vers là, ainsi de suite. Voilà l'avantage. Et une fois que je suis sur ce tableau, ce, celui-ci me permet de sélectionner. C'est-à-dire, si je vais sélectionner tous les tableaux, je clique ici, le tableau se sélectionne et il me donne deux autres onglets qui se créent automatiquement, outils tableau. Donc j'ai création de tableau, auquel je peux apporter les modifications, bien sûr, les diverses couleurs ou encore présentations sur mon tableau. Regardez comme ça est. Donc là, je me mets juste et je fais le choix du type de tableau que je peux avoir parce qu'il y en a belle même qui s'affichera ici. Voilà, voilà, voilà l'ensemble des informations concernant un tableau. Donc, c'est à vous de voir la posture, la présentation qui vous convient selon le tableau que vous souhaitez voir. Donc, je prends par exemple celui-ci, ou le bleu ici, je clique, et voilà, mon tableau devient... Alors, j'ai plusieurs options ici, une fois que je sélectionne. Je peux changer aussi des fonds à l'intérieur de mon tableau, ainsi de suite, par rapport aux besoins, ainsi de suite, ainsi de suite, par rapport à ce que j'ai comme présentation et les styles, c'est-à-dire les types d'épaisseur de ligne, ainsi de suite. Je peux augmenter l'épaisseur de ligne, je peux euh, enlever ou ajouter les bordures sur mon tableau, ainsi de suite. Si je dis euh, toutes les bordures ou encore les bordures externes, interne, ainsi de suite, je peux retracer au niveau de mon tableau certaines informations possibles. donc Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Si je viens sur la mise en page du tableau, c'est-à-dire il y a aussi certains niveaux sur euh, les marges, sur euh, la hauteur de, des lignes, ainsi de suite, que je peux augmenter la présentation des textes dans le tableau. Exemple, au niveau des mises en page, ça va être orienté vers la gauche, au centre, à droite, au milieu, un peu plus, plus haut, mais au milieu, au centre, justement, en plus bas. Vous voyez, une fois que le texte sera au milieu ici. Par exemple, je prends ceci. Je vais faire un, un exemple. Je dis, ça c'est. Euh, je dis, ça c'est samedi. Ça c'est dimanche. Je copie. Je vais faire couper, je fais CTRL-C, CTRL-V, ainsi de suite. Vous voyez, là, la présentation, si je mets ici, quand je vais sur mise en page, je mets là, c'est là, je mets là, ça descend un peu plus bas. Ainsi, ça monte. Ainsi, vous voyez comment la posture est. Voilà, la présentation normale et ainsi de suite. à vous de voir, c'est le besoin. Et aussi, c'est le marge du tableau aussi, et auquel on peut avoir sur le tableau indiqué les marges, c'est-à-dire les bordures au niveau des pages. Alors, nous revenons toujours sur le tableau. Ça, c'est toujours des options. Quand je sors, je clique sur le corps de texte ou encore sur la page hors du tableau. Vous voyez que ces options disparaissent. Les deux. outils tableau. Quand je clique sur le tableau, j'ai outils tableau qui s'affiche avec ces deux options, deux menus. Il y a création du tableau et mise en page. Alors, ici, toujours sur insertion, je me mets sur la page et non sur le tableau. Je me mets, alors, je peux dire, insérer un tableau. De façon, je clique, il va me demander les nombres de colonnes et les nombres des lignes pour aboutir à ceci. Donc, c'est un peu, un peu plus adéquat. Je reviens encore, je peux prendre mon crayon pour dessiner le tableau. Je dessine le tableau selon le besoin que je donne. Je peux l'agrandir et je dis, bon, je sépare en combien de portions Je peux le séparer rapidement. Je dis, bon, je vais séparer ça en quatre, par exemple, quatre, quatre, quatre, quatre lignes. Je reviens je dis bon, je ne sais pas ça. Le euh, tableau là, ça devient encore plus petit. Voilà, je le réduis tout simplement. Bon, je clique deux fois pour sortir. Un espace pour sortir du tableau. Je peux revenir rapidement sur insertion. Pour tableau, je prends le crayon. Alors je trace. Voilà, vous voyez comment je l'ai tracé. Quand je trace, il s'augmente, il devient un peu large. Voilà, je peux découper les colonnes. Là, c'était les lignes et là, c'est les colonnes. Voilà, je peux l'annuler. Si vous trouvez que la prochaine n'est pas bonne, vous l'annulez clairement. Ici, par exemple, là, la présentation, si ça n'est pas bonne, je l'annule et je fais autant à la poursuite. Je trace, je trace. Et voilà la présentation de mon tableau, Tout juste dans l'onglet insertion. Vous voyez, il me sort la mise en page pour les modifications possibles de ce tableau. Alors, si je viens, je me mets ici or je sors voilà pour me mettre en ligne à la ligne toujours sur insertion je peux ajouter une autre option faire appel à un tableau excel sur mon document Word, c'est comme si j'aurais une partie de Excel que je peux effectuer les calculs Excel sur Word. Bon, là n'est pas le problème, on vient ici, rapide, on peut prendre un tableau et auquel on peut modifier aussi du cas, essayons pour un calendrier quelconque, on le met ici, et puis l'option tableau, nous le modifions, nous apportons les modifications, on vient sur la mise en page, on dit ici, au centre, au milieu, ainsi de suite, vous voyez la présentation comme telle donc voilà en général ce qui c'est sur la création et l'insertion des tableaux sur le niveau insertion comment aboutir à mettre en place des tableaux donc aujourd'hui nous allons nous arrêter là je vous en remercie pour le temps disposé en ce qui concerne la présentation de road et surtout sur l'étude des, des anglais nous allons étudier option par option mais je vous sollicite de prendre votre temps si vous voulez apprendre, ROD vraiment nécessite vraiment du temps à disposer, la volonté de suivre scriptueusement ce que nous sommes en train de faire et vous aussi vous en suivre à faire autant au niveau de votre ordinateur, répondre les mêmes présentations. Ne manquez pas d'aimer, appuyez sur la clochette et de vous abonner. Nous sommes là toujours pour vous, à vous accompagner dans chaque évolution de votre étude et de votre apprentissage. Merci et à bientôt.